Eh bien, bonjour, je suis Yann Courvenec de Visionary Marketing. Aujourd'hui, est un grand jour puisque je vais vous faire l'analyse à chaud euh, d'un rapport que je viens de récupérer de Adobe euh, 2022 Digital Trends, donc les tendances du digital 2022 avec l'indice de l'expérience, l'experience euh, index en anglais, c'est un rapport qui est donné en exclusivité aujourd'hui sur Visionary Marketing et je tiens spécialement à remercier Adobe pour sa confiance. Je précise néanmoins d'un point de vue de transparence, ce qui est obligatoire et légalement, comment dire, un passage obligé d'un point de vue légal, qu'il nous arrive de temps en temps de travailler avec Adobe et donc il faut absolument que je le signale. Ce rapport, vous pourrez le télécharger directement sur le site d'Adobe. Visumktg.info slash adobe dt22 en majuscule va vous amener directement sur le bon document. Euh, document qui, le mien en tout cas, qui reprend une partie de ce document original, euh, mais seulement une partie, bien entendu, parce que d'une part, je n'ai aucune envie de reproduire à l'identique ce document qu'il faut absolument télécharger, euh, ce, ce, ce PowerPoint n'ayant qu'une seule utilité ici, c'est de soutenir cette présentation euh, qui serait plus difficile à, euh, rendre, à, à expliquer aujourd'hui euh, si je n'avais pas ça. D'abord, quelques notes méthodologiques avec un, une étude qui est vraiment impressionnante puisqu'on a... Presque euh, interrogé 10 000 personnes ici, euh, entre novembre et janvier 2022. Euh, environ euh, 6 600 qui viennent des bases de données qualifiées d'Adobe, et puis euh, complété avec un panel de participants qui ont reçu un incentive. Euh, enfin bon, on, on le sait, on l'a vu avec Daniel Beau l'autre jour, il n'y a pas spécialement de biais euh, supplémentaires avec l'incentivisation, si elle reste, euh, euh, comment dire, euh, raisonnable, ce qui est souvent le cas dans ces panels. Donc un total de 9455 réponses, avec 70% environ, 67% de euh, marketeurs, et puis un, un panel qui se partage entre des, euh, des décideurs, des, des personnels de direction à euh, 28%, et des personnes de terrain, des praticiens, euh, des euh, comment dire, praticiens euh, du marketing essentiellement, avec euh, une répartition harmonieuse entre B2B, B2C et les deux ensemble. L'intérêt aussi de cette étude, c'est qu'elle a permis de classer euh, les différents répondants et les différentes entreprises selon euh, trois critères, les leaders, les mainstream et les laggards. Donc euh, vous avez les, les leaders, bon, ça c'est facile à comprendre, mainstream c'est tous ceux qui sont un peu au milieu, dans le milieu du peloton, et puis vous avez euh, les lanternes rouges qui sont derrière, alors 7% de, euh, des, des répondants euh, dans les lanternes rouges, euh, le milieu, le, le gros ventre mou 60%, et puis quelques leaders, euh, environ un tiers, donc, comme vous le voyez, une, le Covid, encore une fois, c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué dans les PME il n'y a pas très longtemps. On, on nous a dit effectivement que la, la transformation digitale avait pas mal accéléré les choses et on va le voir ici. Il s'est passé beaucoup de choses pendant le, le Covid et, et ce n'est d'ailleurs pas fini, mais ça continue. Euh, mais ça ne veut pas dire que la route s'arrête ici. Au contraire, il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors, pour arriver à ce classement, eh bien, euh, une échelle de 1 à 10 euh, répartie sur cinq mesures différentes. L'agilité à la réponse aux innovations et aux défis, les innovations elles-mêmes, la collaboration avec l'informatique et les technologies euh, au sens large, euh, le développement des compétences et la formation, puis la diversité et l'inclusion pour finir. Alors, on l'a dit, le Covid a accéléré le, la vitesse du changement, ça, euh, tout le monde l'avait remarqué. Par contre, euh, ça n'a pas véritablement initié le changement. Comme le dit la personne de le Head of Customer Engagement là, de Ford, euh, eh bien, ils étaient déjà en train de travailler sur euh, des, comment dit, des parcours clients beaucoup plus digitaux, euh, chez Ford en tout cas. Euh, et euh, au moment où ils étaient en train de travailler sur ces sujets-là, poum La pandémie a mis tout le monde chez soi et, et elle continue d'ailleurs de le faire régulièrement par intervalle puisque ici, on n'en est pas encore tout à fait sorti au moment où je parle. Et donc, du coup, ça a accéléré énormément les choses. On ne peut pas dire que ça fait naître les choses, pour ces clients-là en tout cas. Pour certains, oui. Euh, Peut-être les plus petits. Mais pour les, pour les plus gros, euh, c'est certain que ça... Servi d'aiguillon. Alors, dans les faits, quand on demande aux praticiens, puisque c'est ici, ce sont ceux qu'on a interviewés, il y en a à peu près 3000 qui ont répondu. Quand on leur demande s'ils si ont observé un afflux de clients sur les canaux digitaux, pour les clients existants, on arrive à 75% de réponses « oui ». Et pour, euh, les, pour les, comment dire, les nouveaux clients, on arrive à 72% de réponses oui. Bizarrement, les nouveaux clients sont peut-être un peu plus frileux que les anciens parce qu'ils connaissent moins la marque euh, ou peut-être qu'ils sont allés ailleurs. Euh, et puis euh, surtout, ils, ont, ils se sont aperçus, chose également qu'on avait euh, remarqué, euh, je dirais de manière un peu intuitive, hein, c'est que les euh, parcours clients ont changé puisque forcément, euh, on ne pouvait plus aller se déplacer en magasin. Donc ça a accéléré euh, des changements qui étaient déjà en cours. Ici, dans cette enquête, il y a euh, du, des répondants euh, américains, mais aussi des répondants européens. Donc il y a un mélange euh, de différents euh, pays euh, qui fait que euh, finalement, euh, on n'est pas seulement sur l'Amérique. Hein. Donc on a éliminé ce biais-là. L'Amérique du Nord ici représente 43%, puis l'Europe 39%, 39%, donc à peu près équivalent, et l'Asie-Pacifique à 15%, euh, et en sachant que le, le questionnaire était disponible en anglais, en français, en allemand et en chinois. Alors, qu'est-ce qui retient les euh, z, euh, comment dire ces organisations marketing ou expérience client hein, euh, dans le comment dire la, la réussite d'une meilleure, euh, meilleure réponse euh, à, à, à ces changements organisationnels et ces changements marketing opérés grâce enfin, ou plutôt euh, euh, encore avec le covid eh bien euh, ici on va ranger les résultats euh, dans l'étude Selon l'étude Adobe Consultancy, selon trois critères, les leaders, les gens qui sont dans le milieu de peloton et les traînards, les, les lanternes rouges, comme je les ai appelées, les lanternes rouges, elles sont rouges, donc c'est facile à, à repérer. Alors, je les ai classées pour vous, euh, je les ai simplifiées à gauche, euh, j'ai mis les trois plus importants. Les leaders, 33%, donc c'est ceux qui ont un score de 37 à 50. Hein. Euh, vous avez 5 critères, vous avez une, une échelle de 1 sur 10, donc vous voyez bien, c'est ceux qui ont fait carton plein ou un petit peu moins. Donc il y en a même 37, hein, bon, ce pas parfait, quoi. Donc il euh, y a encore un peu de boulot. Premièrement, bah, les gens qui ont, on va avoir cette confirmation dans une seconde, les organisations qui répondent bien aux nouveaux défis sont celles qui ont réussi à faire claquer les silos et à parler en travers de l'organisation. On a déjà traité ça sur Visionary Marketing en long, en large, en travers. J'ai expliqué d'ailleurs qu'on ne fait pas, qu'on ne supprime pas les silos, hein. on, on apprend à travailler au travers des silos, ce qui n'est pas exactement la même chose. Sinon, vous risquez de perdre beaucoup de temps et de ne pas avoir beaucoup de résultats. On va avoir... Euh, Quelques problèmes quand même de workflow hein, pour euh, forcément, puisque c'est logique, qui dit travailler euh, dans le, le biais de l'organisation, va parler euh, de, de, de partage de responsabilités, de workflows euh, qui vont aller d'un bout à l'autre de l'organisation, et bien forcément ça crée des challenges, 30% à peu près de répondants, euh, c'est pas négligeable, euh, c'est même pas beaucoup moins que les autres si on regarde bien. Et puis, euh, l'intégration entre systèmes technologiques, ben bah oui, ça c'est une épine que tout le monde a dans le pied, euh, des systèmes qui se parlent, il n'y a pas que dans les organisations qu'il y a des silos, il y a dans les systèmes d'information aussi, et surtout euh, avec euh, l'emprisonnement de certaines euh, bases de données qui sont euh, finalement euh, étanches et, qui, euh, et qui, qui créent des soucis. C'est un vrai souci, ça, le, le, le, la mise à disposition de la donnée, c'est ça qui empêche beaucoup de choses par la suite, notamment en, en expérience client, parce qu'on l'avait vu avec la Doobie Summit cette année, l'année dernière, pardon, en 2021, c'est que le principal challenge pour les entreprises aujourd'hui, c'est d'exploiter cette first party data, la, la, la, la donnée, première partie, la donnée, la donnée en propre, celle qui appartient aux entreprises, celle qui fait qu'on vous appelle M. Martin et qu'on ne vous appelle pas M. Durand quand vous appelez au téléphone et qu'on sait qui vous êtes et qu'on ne vous demande pas pour la millième fois votre adresse et votre numéro de téléphone. Alors, euh, le pour ceux qui sont dans le milieu de peloton, hein, qui ont un score euh, moyen de 16 à 36, donc euh, ce pas terrible quand même 16 à 36 hein, sur 5 critères, euh, et qui en représente 60%, hein, donc c'est le ventre mou, ben, même problème à 42%, intégration entre les systèmes technologiques et problème de discussion entre les SI, on retrouve ce même problème-là, puis suivi de très près, pareil, des mêmes workflow issues, des mêmes problèmes de workflow dans l'entreprise, et, et, et ensuite du manque d'innovation, alors là, j'ai trouvé trois items qui étaient à peu près aux mêmes valeurs. Donc, je les ai mis tous les, tous, tous les trois ensemble. Manque d'innovation, manque de connaissance client. Ça, c'est vraiment frappant. Quoi. Et d'ailleurs, on comprend bien, quand on est client soi-même, c'est un des irritants les plus importants. Et puis, mauvaise qualité des données, ce qui est normal, puisque c'est ça aussi qui fait qu'on a une mauvaise connaissance client. Quand on travaille sur beaucoup de clients, on ne peut pas tous les connaître par cœur. Donc, il faut avoir des données pour euh, pallier ce problème. Et puis, les lanternes rouges, eh bien, rebelote, euh, problème d'intégration entre les systèmes euh, SI, mais aussi des soucis, et alors là, c'est très important, 50%, de compétences digitales, euh, et, et alors là, bon, c'est là qu va, que vont se jouer vraiment les enjeux, parce qu'en en plus, en ce moment, il y a énormément d'enjeux sur euh, les compétences digitales, on y reviendra avec une interview de de Jacques Froissant bientôt, euh, les entreprises qui ne sont pas capables de retenir ces talents-là vont souffrir énormément, et puis le manque d'innovation également, bah oui, quand on est peut-être plus petit ou moins agile, eh ben on, on a un peu plus de mal à s'adapter aux défis du moment. Alors, maintenant on a vu les défis, qu'est-ce qui rend une organisation marketing leader Qu'est-ce qui la met au-dessus des autres eh bien, on retrouve en creux, bien entendu, ce qu'on a vu précédemment. D'abord, euh, enlever les barrières internes, être capable de travailler au travers de l'organisation. Ça paraît simple, mais ce n'est pas si simple que ça. Euh, quiconque euh, s'y est essayé, moi, j'y ai passé ma vie, donc je peux vous dire que ce n'est pas simple. Avoir des, do des données qui sont plus robustes, euh, donc euh, plus fiables, et aussi qui fournissent des insights clients plus Crédible bah Oui, c'est ça qui va améliorer la connaissance client et qui va faire que le client est bien reconnu et qu'on est capable de le servir correctement au travers de tous les canaux. C'est beau d'avoir de la technologie qui, qui parle à tous les canaux. Déjà, un, il faut être capable de... Que techniquement, on l'a vu tout à l'heure qu'il qu n'y ait pas ce, ce souci de, de partage d'informations d'un système à un autre, et que deuxièmement, eh bien, cette donnée soit fiable pour que quand le client appelle, eh bien, il voit qu'on qu le connaît et qu'on le reconnaît. Et puis, le dernier point, c'est l'investissement dans les talents et le développement des compétences. Bah oui, forcément, puisque c'est difficile d'embaucher des gens qui ont cette compétence, il va falloir faire grandir des gens à l'intérieur de l'entreprise, et faire confiance aux employés existants pour les faire évoluer, pour ceux qui veulent, vers ces métiers du digital, parce qu'il y a un besoin absolument extraordinaire, notamment en France, mais ailleurs aussi. Alors, les budgets, euh, eh ben, ça c'est un peu l'étonnement, parce que bon, on voit qu'il y a des challenges énormes, on voit qu'il y a besoin de répondre à ces challenges, notamment en termes de formation, en termes de compétences, donc tout ça, même sans pousser à la, à la dépense, hein, on peut bien entendu être économe, C'est n'est pas moi qui dirais le contraire, mais bon, euh, y a pas, euh, il ne a pas falloir non plus tourner autour du pot, quoi. il va falloir aussi peut-être mettre euh, des budgets sur, sur cette chose-là, et pas seulement sur la technologie, mais aussi sur les bons hommes qui vont faire marcher cette technologie. Donc ici on voit... Euh, c'est plutôt le côté positif des choses, le, une, une augmentation, si on fait, on regarde à la fois ceux qui vont faire une petite augmentation et une grosse augmentation de plus de 10%, 57% sur l'IT, 55% sur la gestion de l'expérience client, bon, ça, ça va, mais quand on voit qu'il y a 33% qui sont au même budget, là, ça pose des questions, 11%, qui font baisser même leur budget IT et, et, et custom experience. Là, c'est un peu préoccupant. Alors, on va mettre ça sur le compte de la crise, parce que c'est vrai que quand on a des difficultés financières, ben, malheureusement, euh, c'est toujours un peu la même chose. Euh, c'est les investissements euh, marketing et informatique qui prennent, et derrière, on sait ce qui se passe. Euh, on prend du retard et on le paye par la suite dans les deux à trois ans qui viennent, que ce soit en marketing ou en IT. Alors, les marketeurs, on a vu les défis, on a vu comment ils y répondent, on a vu comment ils mettent des budgets dessus. Maintenant, comment ils se trouvent Est-ce qu'ils se trouvent bons ou est-ce qu'ils se trouvent pas bons euh, ben Pas trop, en fait. Sur le, sur le développement des talents et sur la formation, ils ne se sentent pas très bons. Euh, moyen à 47%. 30% positif, mais 23% négatif, donc ça fait quand même 77% de négatif ou moyen, c'est pas terrible, il y a, euh, comme qui dirait, peu mieux faire, et c'est vrai que c'est un challenge incroyable, C'est la formation et l'évolution des talents, c'est pas des choses qui ont été souvent bien vues dans les entreprises, et c'est un des vrais challenges, c'est de passer... Euh, d'une gestion de la relation humaine ou des ressources humaines plutôt à euh, une, un véritable euh, développement des talents et que ce ne soit pas seulement un changement de titre, un changement d'étiquette, mais un changement profond de méthode et de pratique. Alors, les euh, chiffres sur la droite, euh, euh, sur euh, comment dire les degrés de connaissance de l'entreprise sur les différents postes, que ce soit... Euh, les, euh, les, les, comment dire, les motivations pour acheter euh, ou le, le parcours client, euh, la fidélité et la rétention client ou les irritants dans le parcours client. Euh, eh bien, là, on va voir effectivement chez, chez les leaders, euh, bah forcément, une bien meilleure connaissance de tous ces éléments. Ceci étant, euh, ça reste quand même... Euh, modeste, quoi, ça fait à peu près la moitié des gens, donc c'est encore la moitié qui ne maîtrise pas ces éléments-là, qui sont quand même pourtant le b bas euh, Bon, c'est quelque chose qui m'étonne toujours, euh, à chaque fois on, on se demande, on a des dispositifs euh, maintenant d'études qui, euh, qui permettent de faire des études en continu sans même euh, dépenser énormément d'argent, euh, être en permanence en train d'écouter ses clients, pour moi, me paraît être un, un must. C'est obligatoire. Je ne comprends pas trop euh, les, les, ce, ce genre de chiffres. Mais bon, euh, ça ne m'étonne pas en même temps, mais quand même, je trouve ça bizarre. Donc, euh, même les leaders, donc, sans manquer de connaissances, euh, des motivations, des, des points qui font l'expérience client, et alors, euh, surtout euh, sur la, les, les irritants, là, on voit euh, une, un manque de connaissances absolument terrible. Alors que pourtant, sur beaucoup de produits, c'est sûr, si vous vendez des, des barres à c'est un peu plus difficile. Mais si vous vendez des produits de grande consommation, c'est quand même relativement simple, puisqu'on est tous à peu près marketeurs, des consommateurs également. Donc, il suffit de se mettre dans les chaussures d'un client d'oublier sa casquette de marketeur de, de faire le parcours soi-même. Et vous voyez très vite le résultat. Euh, si vous ne vous énervez pas, c'est qu'il y a un problème. Je me souviens d'une présentation récente sur un achat de billets de train euh, par un, un philosophe qui était assez croustillante. Alors euh, les, euh, quand on voit' ces, euh, comment dire euh, ces difficultés hein, qu'ont les marketeurs à obtenir de la connaissance sur leur organisation euh, euh, voilà, pourquoi on peut savoir pourquoi euh, et quels sont les, les, points, les, les, les points de douleur euh, sur, euh, sur ces éléments là et eh bien euh, bah, toujours les mêmes voilà l'accès aux insights au travers de l'organisation euh, un grand classique. Et il faut arriver à parler vraiment au travers de toutes, de toutes les, les entités de, de l'entreprise. Euh, c'est un talent, ça demande de la négociation, ça demande de, de faire travailler les équipes ensemble. Euh, c'est normal, c'est naturel. Dès qu'on a deux ou trois personnes, il y a des tendances à, à se mettre les uns contre les autres. C'est comme ça, c'est la nature humaine. Il faut être capable de dépasser cela. Euh, arrêter de faire des incantations à la, au cassage de silos, ça, ça n'existe pas. Il faut apprendre à faire travailler les gens ensemble. C'est un talent de management, ça, ça s'apprend sur le terrain. Bon, voilà, c'est un des à bas de la conduite du changement. Voilà, et euh, bien entendu, les euh, traînards eux, sont, les, les, sont vraiment mauvais sur tous ces items. Alors, pour faire tout ça, et eh bien, euh, la collaboration entre l'informatique et euh, le marketing est importante et là on va euh, décerner euh, un bon point euh, à nos amis euh, de l'IT euh, puisque euh, les, les, les, donc les directeurs exécutifs à 90% déclarent qu'ils euh, sont tout à fait d'accord sur le fait que leur CIO CTO est conscient de l'importance du marketing alors ça euh, c'est très important parce que euh, ça veut dire euh, que qu'il euh, y a une conscience, il y a une prise de conscience sur l'importance de travailler ensemble, et ça, ça fait plaisir. Bon Moi, en tant que je dirais, promoteur du travail en commun entre l'IT et le marketing depuis toujours, euh, ça me réjouit et de voir euh, que les choses sont en train de bouger de ce côté-là. Je pense que c'est vrai que c'est devenu un must, un marketeur qui ne fait pas de data marketing et qui, euh, qui n'a pas les... Les leviers de la technologie dans ses mains est perdu et vice versa un, un homme d'informatique qui n'a pas le marketeur et l'émettrice d'ouvrage derrière lui pour concevoir des systèmes d'information, ben il est paumé aussi parce que il, il peut plus y avancer. Donc il leur faut absolument travailler ensemble. Voilà donc euh, on voit un travail aussi euh, important en travers de l'organisation pour euh, sur le l'expérience client, ce qui est rassurant, et puis l'importance aussi de l'expérience digitale pour la croissance. Là, c'est fini. Encore une fois, je répète, hein, ce n'est pas seulement l'Amérique, hein, c'est le monde entier. Et ici, on n'interview que les exécutifs, donc c'est intéressant, c'est les décideurs qui parlent. Au moins, ils sont convaincus. Alors après, vous êtes capable de mettre en musique euh, les paroles. Ce n'est pas toujours aussi simple, hein. Mais bon, leur priorité, euh, les data et les insights, c'est logique, on l'a expliqué, comment on peut faire de l'expérience client si on n'a pas les bonnes données Eh bien, on ne peut pas le faire, donc c'est bien par là que ça commence, on est bien d'accord. Le contenu, bah, ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire, le Digital Asset Management qui est aussi un point important, qui va permettre de capitaliser sur les contenus dans l'entreprise et éviter euh, d'avoir euh, euh, des, des contenus qui sont éclatés, alors, les content management systems, aujourd'hui même, on, on va plus loin puisqu'on parle de « digital experience platform », donc vous voyez, euh, le, les plateformes de, euh, de management de contenu, de gestion de contenu, sont, ne sont, plus que des, sont, sont bien plus aujourd'hui que des simples content management systems, ça va beaucoup plus loin. Et puis, le, les parcours clients, ben, là, quand on voit les résultats précédents, on se dit qu'il y a un gros travail, donc c'est une priorité mais il va vraiment falloir travailler là-dessus. L'architecture des données, ça va de soi, c'est ce qui va permettre aussi les data et les insights, c'est que si les data sont mal architecturées, et surtout euh, qu'elles qu sont prisonnières de certains systèmes euh, qui, ne, qui ne se partagent pas euh, au, avec les autres, eh bien, on arrive à des duplications d'informations, à des informations qui sont peu fiables, et donc, euh, eh bien, c'est un gros, un gros souci, en fait. Voilà, un peu sur le commerce et les ventes, ok, c'est étonnant de le voir euh, si bas, parce que le commerce et les ventes, c'est un des gros défis euh, des années 2020-2030, donc euh, oui, ok, je pense que c'est peut-être, plus que euh, les autres points sont plus importants encore, euh, mais, euh, mais c'est un gros souci, et un, un gros point de réorganisation dans les entreprises en ce moment. Voilà. Et puis euh, enfin, euh, le project management, ben, ça va de soi puisqu'on parle d'agilité et que euh, dans, ces, dans, ce, dans ce sens, bien entendu, euh, la gestion de projet se doit de changer et elle se doit de changer pas seulement euh, avec le vocabulaire, mais également dans les faits. Parler d'agilité et faire des incantations à l'agilité, ben, c'est gentil, mais ce n'est pas forcément très efficace. L'agilité, c'est moins quelque chose... Qui se, euh, qui se discute, que quelque chose qui se vit. Donc, il faut euh, beaucoup travailler sur ce sujet-là. Voilà. Encore merci à Adobe et eConsultancy pour ce partage d'informations. Vous pouvez retrouver notre euh, rapport, enfin, ce rapport de 2022 Digital Trends sur euh, leur site adobe.vismktg.info/slash adobe, euh, /adobe 22 en majuscule. Et je vous souhaite une bonne journée.